Très bien. Donc, quelques mots sur la science ouverte. Bon, pour rappeler, ça fait évidemment lien avec les propos de, de Cédric à l'instant sur la question de l'intégrité scientifique, mais aussi peut-être dans une idée de, de démocratiser l'accès aux résultats de la recherche scientifique, donc et au plus grand nombre et pas uniquement réservé au monde purement scientifique. Donc, une science ouverte pour... Une science ouverte pour, pour travailler en direction de l'accès aux résultats. Alors déjà, une des premières actions qui étaient menées, c'était de développer un tout petit espace d'information au sein de notre site web là, de l'université. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore consulté, je vous invite à le faire. On y retrouve les, les grands fondements, les grands principes de la science ouverte et ce qui est mené particulièrement à bordeaux Montaigne. Donc évidemment, on travaille au sein, on a organisé un groupe de travail, science ouverte pour qu'ils se réunissent régulièrement avec euh, euh, Nathalie, évidemment, qui a lancé euh, ce, ce chantier hein, autour de la science ouverte et l'intégrité scientifique également. Donc euh, le référent science ouverte, la déléguée intégrité scientifique, la direction de la recherche qui est évidemment très impliquée, et le service commun de documentation. Bien, bien évidemment, euh, ce groupe de travail euh, s'élargit ou échange régulièrement avec les revues, les maisons d'édition. Et naturellement, les équipes de recherche, j'ai eu l'occasion à deux, trois reprises de venir présenter certains des travaux. Déjà, certains ont, ont déjà, euh, sont, sont déjà bien informés de ces questions-là. Et ça fait partie également des comptes rendus de la CR que tu évoquais à l'instant. Pour, pour se donner... un Quelques éléments et pas être dans les, dans les données chiffrés, mais pour rappeler qu'on a les archives ouvertes avec notre, notre réservoir HAL, euh, spécifique à Bordeaux-Montaigne. Et mais on a également, on le voit à travers nos maisons d'édition qui ont qui ouvrent déjà un certain nombre d'ouvrages au grand public, donc des ouvrages qui sont euh, disponibles en accès sur euh, le, le réservoir, ou en tout cas le, le dispositif en ligne, Open Edition Books. Il y a des revues qui sont en accès ouvert, 11 revues à ce jour, il y a les li des livres euh, au sein d'une édition et il y a évidemment euh, aussi, ça commence à se développer, des bases de données, des logiciels libres, même si on pourrait euh, imaginer que dans notre université, euh, la, la typologie, enfin le, la façon de travailler de nos chercheurs, on n'imagine pas immédiatement qu'il y a des bases de données, mais si on gratte un tout petit peu la question, on va... On va vite trouver des collègues qui travaillent sur des corpus numériques, qui ont dû automatiser progressivement leurs process, qui sont sur de l'analyse, de l'analyse de contenu, de l'analyse aujourd'hui que l'on appelle textométrie, par exemple. Et de plus en plus, il y a ce recours au numérique de manière générale pour outiller la recherche scientifique. Donc là, il y a un travail sans doute important qui doit être mené sur l'identification pour aussi mieux accompagner, aussi servir d'exemple à celles et ceux qui ne connaissent pas ces pratiques, qui parfois ont des problèmes qui sont traités juste dans l'équipe à côté. Euh, il y a eu euh, des formations, des actions de sensibilisation qui se poursuivent évidemment. Et j'évoque ici les deux rapports euh, qui, avaient été, euh, qui ont été rédigés par l'ESCD, la direction de la recherche, à la fois sur les données et sur les questions de la visibilité de la recherche. Donc plus concrètement, là, ce que l'on a sur cet effort, en tout cas, de mise en visibilité, il y a un projet, un projet DSG, hein, qui est en cours, euh, piloté par Nathalie, moi-même, euh, évidemment avec les différents acteurs euh, au niveau de la direction de la recherche. Le chef de projet, c'est Alia Benara, il y a sous la, euh, également avec, euh, bien sûr, le regard de Karine Abado. Euh, donc on a ce projet important euh, des revues en ligne, euh, qui a été lancé en 2022 et sur lequel euh, on aura l'occasion de revenir hein, plus précisément. L'idée, c'est d'organiser euh, à moyen terme un, un environnement complet pour permettre euh, euh, aux revues déjà existantes d'être mieux identifiées d'une part, mais également euh, de mettre en place des, des process pour, euh, pour favoriser la création de nouvelles revues et les accompagner pour aller progressivement vers Open Edition Journals, par exemple. Donc là, ce travail fera l'objet également de restitutions progressives et régulières. Un des efforts sur lesquels on est, si on parle de sciences ouvertes, et ça ne se réduit pas à cela évidemment, mais en termes d'archives, de travailler sur notre archive ouverte HAL, et euh, d'encourager, c'est notre première action, c'est d'encourager fortement le dépôt en texte intégral et de dépasser euh, la simple façon de travailler euh, antérieure qui consistait à déposer nos références bibliographiques en quelque sorte euh, et initialement dans ces projets là c'était pour rendre compte en quelque sorte euh, et euh, documenter nos rapports HCERS ce, ce type d'attitude doit être largement dépassé aujourd'hui, c'est le cas mais euh, encore un effort, euh, un effort encore important auprès de la communauté, donc c'est l'occasion de le redire aujourd'hui, que l'on nous encourage vivement à déposer le texte intégral. Et sans doute que ça participe aussi de l'intégrité scientifique en quelque sorte, parce que mettre en visibilité sa propre recherche, c'est aussi ben, d'une certaine façon la protéger et de travailler en open access. et On le voit bien en accès ouvert, on le voit bien dans toutes les grandes universités dans le monde aujourd'hui notamment aux États-Unis, qui ont dépassé les modèles économiques et qui consistent à dire, euh, plutôt que de faire une publication qui va être lue, achetée par 250 ou 300 euh, chercheurs ou collègues, par des laboratoires ou par des bibliothèques, d'ouvrir complètement sa production scientifique, euh, c'est sans doute euh, une bien meilleure attitude et pour être lu, euh, il faut aussi être visible et identifiable plus facilement. Donc les si les grandes, les grandes universités qui travaillent des très gros moyens, évidemment, le font et on doit pouvoir le faire nous également. En tout cas, le dépôt en texte intégral, c'est une façon, je le pense aussi véritablement, de se protéger en quelque sorte. Puisque notre recherche est donc consultable, lisible et donc on peut donc être cité tout simplement plutôt que d'être plagié parce que personne ne nous a lu. Alors vous le voyez, des premières actions un peu timides, évidemment il y a eu des ateliers au cours de, de l'automne et au cours de l'hiver, mais on a une petite évolution du taux, Là, c'est timide, mais on, on est au début du process évidemment, et ce n'est pas un objectif purement quantitatif, mais l'idée ici c'est de se dire qu'on essaie de se doter de quelques indicateurs qui peuvent être très factuels et que l'on pourra... Ben, S'opposer ou à vérifier ensemble euh, collectivement pour savoir d'où on part et où on est en train d'aller progressivement. Alors, c'est sûr que euh, quand euh, le législateur, quand l'État, nos décideurs politiques disent que toute la production scientifique va être mise en ligne, vous voyez, euh, on a encore un petit peu de marge euh, de, de, de progression, d'effort, sans doute. Bon, pour récapituler, pas être trop long dans le propos, euh, les... Dans, dans nos objectifs, bien sûr, c'est d'améliorer la visibilité de la production scientifique de notre établissement. C'est important euh, d'avoir cette visibilité euh, auprès également des financeurs, euh, financeurs régionaux, euh, de pouvoir bien euh, marquer notre identité, de marquer notre identité Bordeaux-Montagne aussi, au niveau, sur le plan ré, régional et au-delà, bien sûr. Mais également, deuxième objectif, au-delà d'améliorer la visibilité, euh, c'est... Euh, progressivement de structurer, de planifier des services qui devront être offerts aux chercheurs. Donc il y a un certain nombre d'efforts aujourd'hui, un certain nombre de supports qui sont en place, mais il y a des choses là aussi à, à améliorer et vous le savez bien, parce que je reçois aussi certaines de vos demandes directement, donc euh, on essaie là aussi de, de voir comment progressivement dans le temps on peut organiser, structurer cette offre de services. Euh, la, la, la MSH a toute sa place évidemment dans ce... Dans, dans, dans, dans cet élan euh, euh, et la, la ligne dans laquelle on, on s'est inscrit bon les premières actions euh, très concrètement aujourd'hui pour pas euh, disperser nos différents efforts je pense qu'il faut encourager le dépôt de texte intégral dans HAL ça c'est la première des actions qui est quand même assez facile et qui relève de la volonté individuelle et de l'engagement euh, correspondant pour favoriser le recours à l'accès là également, il y a des travaux semi-automatiques qui sont en cours aujourd'hui avec de gros efforts au niveau des équipes du SCD que l'on salue ici par l'ajout du DOI, c'est-à-dire la façon d'identifier automatiquement le document existant sur une autre plateforme. Ça ne veut pas dire nécessairement manipuler le document physique, le PDF pour le dire trivialement mais plutôt d'avoir le lien vers la source qui, qui contient cette, cette référence. Voilà pour la science ouverte. Et, la science ouverte est liée aux données de la recherche. Et Je fais une transition rapide pour rappeler en quelques mots, on le sait bien qu'on on est aujourd'hui aujourd dans un environnement du tout numérique, qu'on le feuille ou non. Et en tout cas, la recherche travaille avec des données, et ça de tout temps et cette diversité euh, que, qui est affichée ici à travers des comptes rendus documents textes, j'évoquais la notion de corpus numérique euh, chez nos collègues euh, chercheurs en lettres en littérature, euh, en linguistique et, et bien au-delà euh, la question euh, des, des, de fichiers, de données d'enquête tout ceci constitue les données de la recherche alors de plus en plus on parle d'open open data euh, mais faire, faire data, c'est à dire de rajouter donc de l'éthique, d'avoir une un usage équitable des données, donc que celles-ci soient en quelque sorte euh, qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse euh, travailler avec, qu'on puisse euh, reproduire aussi euh, des, euh, des expérimentations. Travailler sur la base de données euh, déjà existantes, sur des résultats d'une enquête et d'avoir le propre traitement, mais de garder en quelque sorte une sorte... Fin, une paternité aussi des données qui sont faites. C'est-à-dire, je fais une enquête auprès de 2000 enseignants, euh, peut-être que ces données, je peux aussi les partager en tant que corpus, bien sûr, anonyme, etc., etc. mais qui permettrait à un autre chercheur qui vient avec un autre regard travailler sur mes données. Donc, ça veut dire aussi publier ces données, en quelque sorte. Alors, ce sont des produits de la recherche que l'on n'a pas l'habitude de valoriser, puisque chacun a envie de se dire, j'ai fait mon petit corpus et je le garde bien à moi, ou je garde mon corpus de données, puisque je ne vais pas être cité sur mes données. Mais pour autant, il y a des efforts très importants qui sont consentis dans, dans ces travaux. De tout, et de toute façon, pour faire la transition, euh, euh, les financements publics, euh, ANR, financements européens, aujourd'hui vont imposer de toute façon sur les recherches financées de, de déposer et de présenter les données. Ce qu'on appelle le PGD, Data Management Plan, si vous voulez, DMP, c'est... Un plan de gestion des données, c'est-à-dire ben, un document, comme un document contractuel, comme lorsqu'on parle des normes qui ressemblent à donc, une loi en quelque sorte. Bien Ici, c'est un document formel de présentation euh, qui va expliciter la façon dont on traite les données. L'idée étant de savoir comment sont obtenues les données, quels sont les traitements qui ont été effectués sur ces données, quels sont euh, les modes de diffusion de celles-ci et comment on peut les décrire pour permettre justement leur réutilisation. Je ne suis pas simplement de dire j'ai interrogé 450 étudiants et voici ce qu'ils qu nous répondent. Oui, très bien. Elles viennent d'où ces données Comment les étudiants ont été choisis euh, On ne parle pas d'échantillons représentatifs ou non. Ce n'est pas tant la question ici. Mais est-ce que je peux moi-même, chercheur, reprendre les données pour les retravailler Mais euh, sont-elles valides Sont-elles fiables et On parlait tout à l'heure de falsification des données ou du, des détournements qui sont faits de, de, de mes usages et euh, de mauvaises pratiques, en tout cas en matière scientifique. Qui, ont, euh, qui, qui participent finalement à un manque de confiance parfois de certains acteurs. Alors, euh, bien sûr, il s'agit d'incitation, euh, mais aussi d'obligation. Donc, euh, il y a un cadre réglementaire de ce point de vue-là. Donc, il faut formaliser l'ensemble des étapes de gestion. Euh, la question aussi de la conservation des données va se poser. Euh, là, bon, on n'a pas évoqué les RGPD, mais enfin, sans doute tout un tas de, de procédures qu'il faudra imaginer dans certains pays on ne, dé, on ne démarre pas une enquête dans une étude doctorale on ne démarre pas une enquête tant qu'on n'a pas fait valider son plan de gestion de données par une commission d'éthique qui valide la démarche euh, bon il y a des choses sans doute qui peuvent nous espérer mais surtout quand on commence à dire que depuis 2019 c'est obligatoire pour les projets ANR et européens bon euh, et évidemment en 2022 il y a une forte incitation euh, à mettre en place des DMP, et ceci au titre de l'intégrité scientifique. C'est là où les projets, en tout cas le travail entre les, entre les groupes est très étroit de toute façon entre l'intégrité scientifique et la science ouverte mais de manière plus collective avec bien sûr les directions d'équipes de recherche évidemment et les membres de la SER. Bon, il y a des actions qui sont menées, pas connues de tous sans doute encore, malgré les, les différentes informations, invitations, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a des formations qui sont à disposition de la communauté, des formations sur notre plateforme de formation e-Campus, donc des formations qui sont accessibles, ouvertes, sans, sans être inscrits, en étant simplement membre de la communauté. Donc il suffit d'aller sur e-Campus, alors peut-être qu'on va réfléchir aussi à mettre des accès Peut-être sur les pages euh, sciences ouvertes, intégrité scientifique, pour promouvoir encore plus l'accès à ces formations, à ces cours en ligne euh, qui, euh, qui, sont, qui sont importants. Donc on va continuer à développer euh, cette mise en ligne de supports, hein, tutoriels, guides, euh, d'accompagnement, aides. Il y a également, je le pense, euh, la nécessité d'avoir des ateliers, des ateliers réguliers. Mais encore plus, pour aller encore plus loin, euh, moi, je crois beaucoup au rendez-vous individuel, comme c'est le cas, comme c'est le cas, par exemple, sur Ecampus pour la création de cours. Il faut que tout chercheur puisse se dire à un moment, j'ai besoin d'aide pour être accompagné, pour mettre en place mon DMP et progressivement développer ainsi des pratiques dans notre établissement. Voilà, en, en résumé, on pourrait dire que... On assume et on, a, on affirme une volonté politique pour développer les services d'appui pour les chercheurs. Alors, ça prend un peu de temps et c'est normal. Euh, donc, euh, moi, je crois, je, je le souligne ici, donc des rendez-vous individualisés, des possibilités d'aller alerter directement le S&D, la DR sur ces questions-là. Il y aura des ateliers en présence et il y a déjà des ateliers en présence et des ateliers en ligne. On a développé nos pratiques, évidemment, de de visio, actuellement on est équipé pour le faire Bon, euh, mais euh, je crois beaucoup euh, à ces rendez-vous de, de proche en proche il y aura des ressources à, encore à organiser des guides en ligne il y a tout un tas de documents là, dans notre ENTP comme on le dit si bien mais euh, je pense qu'il faut euh, aussi faciliter les accès regrouper ces documents thématiques pour... Euh, pour mieux travailler. Voilà. Donc, assistance, accompagnement, le premier mot, et le deuxième, et le mot de la fin, c'est encouragement au dépôt au texte intégral, voilà. et on milite fort pour ça. Merci pour votre attention.